Bonjour à tous et bienvenue à ce petit déjeuner décideurs-chercheurs de l'Institut Paris-Région, cette fois-ci en visioconférence. Alors, le sujet de ce matin tourne autour d'un levier particulier de la transition écologique et énergétique, qui est celui des salariés dans leur entreprise. Quand on parle de transition écologique, en particulier de transition énergétique, on met souvent en avant plutôt les résistances sociales, plutôt euh, euh, on, on parle d'acceptabilité sociale des mesures. Et ce matin, nous allons évoquer euh, plutôt un phénomène inverse, c'est-à-dire celui d'une pression sociale euh, en faveur de la transition énergétique, la manière dont les salariés peuvent jouer un rôle moteur auprès de leur direction, de leurs collègues, pour introduire euh, les pratiques de sobriété, pratiques qui aujourd'hui... Euh, font encore le plus défaut dans nos activités et nos entreprises. Alors ça passe parfois, comme nous l'avons fait à l'Institut, par, par la voie des démarches de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, avec un rôle moteur joué par les chargés d'études euh, au sein de, par exemple, de l'Institut, les chargés d'études de l'AREC, de l'ORDIF, mais ça peut prendre aussi d'autres formes, comme celui de notre collectif vélo, nous avons un collectif vélo, ou de notre accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion ou sur le télétravail, euh, qui a tout ça a été mis en place à la demande de salari des salariés, et je n'ai aucun mal à le reconnaître en tant que directeur. Bref, c'est le sujet de cette matinée, organisée conjointement par Brigitte Guigou, responsable à l'Institut des formations et des relations avec le monde de la recherche, et par Marie-Laure Falquemassé, et au sein de l'AREC, notre département énergie-climat, a travaillé et travaille encore sur la question de la sobriété et qui a approché euh, plus globalement le sujet social et so citoyen, y compris dans notre dernier cahier de l'Institut consacré aux initiatives citoyennes dans lequel des initiatives portant sur l'énergie sont exposées et analysées. Je vous invite à vous procurer. Je conclue ce mot d'ouverture en remerciant nos invités, Gaëtan Brise-Pierre qui anime un cabinet de sociologie spécialisé dans la transition écologique du bâtiment, ainsi que Chloé Spitz de l'Agence locale Énergie-Climat de la métropole de Lyon pour leur participation et le temps que vous avez bien voulu libérer pour nous. Et je souhaite à toutes et à tous de sortir de cette matinée en ayant appris quelque chose et en ayant trouvé des sources d'inspiration pour vos propres actions. Et sans tarder, je cède la parole à Brigitte Guigou. Brigitte. Merci, merci Fouad. Euh, bonjour à tous. Donc, Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour ce nouveau cycle de l'année scolaire 2021-2022 de Petit-Déjeuner décideurs chercheurs. Alors, comme le disait Fouad à l'instant, le thème de ce Petit-Déjeuner, c'est sur les transferts des pratiques environnementales entre la maison et le bureau et réciproquement d'ailleurs et en fait on va vous présenter nos invités vont vous présenter des démarches qui sont des démarches modestes mais néanmoins des démarches efficaces des démarches intéressantes des démarches intelligentes et qui renversent en quelque sorte la perspective puisque elles mettent au centre du jeu au centre de l'action les euh, salariés, les usagers des bâtiments du tertiaire, euh, et c'est un, un point de vue qui est euh, assez, euh, assez peu fréquent. On pourrait dire que euh, d'une façon générale, euh, quand on est confronté aux enjeux de transition écologique et de transition énergétique, les solutions les plus fréquentes sont plutôt cherchées du côté de la technologie, du côté de la technique, du côté du numérique, mais plus rarement du côté des initiatives des citoyens et des initiatives des usagers. Donc il nous a semblé que ce renversement de perspective était tout à fait intéressant, il s'inscrit effectivement dans des, des pratiques qui existent hein, depuis, depuis longtemps, mais qui, qui sont aujourd'hui mises en valeur, valorisées, sur lesquelles on réfléchit pour les diffuser. Donc, euh, et pour les amplifier. Donc c'est euh, sur ce sujet que nous allons euh, travailler euh, ce matin, que nous allons échanger ce matin avec nos différents intervenants. Alors classiquement, les petits-déj croisent un point de vue d'un chercheur et un point de vue d'un opérationnel, d'un décideur, euh, en tout cas d'une personne qui est euh, engagée euh, dans l'action. Donc ce matin... Euh, on aura euh, du côté euh, du chercheur, on aura un sociologue, Gaëtan Brispierre, du cabinet de sociologie euh, GBS, qui va euh, nous présenter une étude qu'il a menée pour euh, le compte de l'ADEME euh, sur euh, la question de ces transferts entre euh, maisons et bureau. Et puis ensuite, interviendra Chloé Spitz euh, de euh, l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon, et qui nous parlera d'une démarche, là aussi euh, intéressante, euh, qui est la démarche du bureau à énergie euh, positive. On aura aussi euh, tout à fait en fin de matinée, enfin en fin de, en fin de petit-déj, euh, deux invités surprises en quelque sorte, qui viendront euh, rapidement faire un point sur, euh, de, euh, sur les démarches menées dans euh, deux... Euh, dans deux agences franciliennes, l'Agence parisienne du climat et l'ALEC de saint quentin en yvelines Donc voilà pour le programme rapidement tracé de cette matinée. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Et là, je vous invite à utiliser le fil de questions-réponses que vous, avez, que vous allez trouver sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, à proposer des ressources bibliographiques. Euh, là, on, après chaque intervention, on prendra un temps de, de questions-réponses et puis euh, on aura aussi, en fin de petit déjeuner, un temps plus global d'échange avec l'ensemble de nos invités. Voilà, donc on compte sur vous pour euh, poser des questions. Euh, sans plus tarder, on, je vous propose de démarrer euh, avec euh, d'abord, avant de passer la parole à nos invités euh, extérieurs, euh, une brève intervention de Marie-Laure Falck-Massé. Euh, Marie-Laure est en charge des stratégies énergétiques et des projets européens à l'AREC, alors l'AREC Agence régionale de l'énergie et du climat d'Île-de-France et le département énergie de l'Institut Paris Région et Marie-Laure, ben, l'AREC évidemment suit, observe et accompagne les acteurs qui sont en charge de la transition énergétique euh, en Ile-de-France et Marie-Laure euh, euh, s'occupe plus particulièrement des enjeux de sobriété et donc Marie-Laure, ben, je te passe la parole pour nous expliquer ton étude. Alors merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup pour, pour cette introduction. Je vais immédiatement vous partager mon écran, partage d'écran, voilà, afin de vous présenter une présentation pour m'appuyer et vous me dites si vous la voyez bien à l'écran. Est-ce que vous voyez ma présentation Alors, pas encore. Vous ne voyez pas ma présentation, donc je recommence. Partager. Et normalement, voilà. je, parfait. très bien. Très on bien. voit très bien. C'est parfait. Euh, très bien, donc je n'ai pas à me représenter, effectivement. Merci beaucoup, Brigitte. Euh, je vais directement aller euh, dans le sujet pour une brève introduction, effectivement. Euh, comment dire Dans ces temps faits de bouleversements climatiques, de changements climatiques changement climatique qui, qui s'intensifient, on est vraiment... Euh, confronté à un enjeu de, de réduction des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, notamment. Et là, on a une réponse qui peut nous venir en s'appuyant sur, sur le fameux triptyque mégawatt, sobriété, efficacité, développement des renouvelables. Les, les, les, les politiques de transition énergétique écologique se mettent en œuvre un peu partout, mais il faut bien reconnaître que ce premier pilier, qui est la sobriété énergétique, est vraiment le, le parent pauvre des, des, des politiques. Pendant, en changeant à la fois les comportements, les modes de vie, l'organisation collective, on peut déjà diminuer à la fois euh, les besoins, la demande d'énergie, la demande de ressources naturelles, mais également euh, d'espace. Euh, et ça, ça va passer par, par de l'innovation sociale, c'est-à-dire faire des citoyens des moteurs à la fois de la mobilisation et du changement. Euh, à savoir que euh, la sobriété euh, peut déjà représenter un tiers en fait, de l'effort de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de serre, euh, suivant euh, les pratiques que l'on peut mettre en jeu. Euh, en partant de ce constat, en fait, la, et pour donner une place à la politique de sobriété, euh, l'AREC a mis en œuvre en fait, des travaux, euh, notamment depuis 2019, euh, afin d'inventer en fait, le récit d'une sobriété à la fois collective, choisie, juste et innovante pour la région Île-de-France. Euh, ça passe notamment par une série d'ateliers, donc une série d'ateliers euh, mensuels, euh, dans lesquels on a abordé plusieurs sujets, les enjeux, la définition de la sobriété, euh, les leviers, les freins aussi, à identifier. On a euh, parlé des passeurs de sobriété, ce dont on va parler aujourd'hui, des stratégies, euh, des indicateurs. Et puis euh, l'idée évidemment de, de tous ces travaux, et également une étude, une étude en cours, c'est bien entendu d'arriver à des recommandations. Euh, donc ces ateliers ont notamment euh, mis en, en avant en fait un enjeu global qui est celui de rendre la sobriété désirable. Alors comment on la, la rendre désirable euh, C'est euh, d'aller au-delà en fait des actions individuelles et donc de passer à une échelle collective et à une dimension politique. En favorisant les modes de vie aussi, l'évolution des modes de vie, pardon, euh, parce que le plus gros levier en fait de sobriété, c'est pas l'énergie stricto sensu, mais c'est l'alimentation. En fait, euh, pour, produire, euh, pour produire notre alimentation, bien on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau, on a besoin d'espace. Euh, donc toutes ces choses peuvent être amenées à être modérées d'une certaine manière. Ça concerne également évidemment les déchets, euh, la mobilité, le logement parce qu'il faut prendre en fait cette sobriété énergétique comme une action en fait sur le service que cela va nous rendre, sur les usages euh, auxquels on est, on est confronté. Donc il faut donner les moyens au changement pour que les individus soient à l'initiative et il faut bien sûr que ce changement soit partagé par tous euh, afin que l'action individuelle soit également en parallèle une action collective. Pour cela, quelques leviers, rapidement évidemment, euh, il va falloir accompagner au changement de comportement. Ça, ça peut être des actions comme euh, euh, certains peuvent connaître les défis famille à énergie positive. Hein. Euh, montrer l'exemple, euh, c'est quand la collectivité euh, peut euh, mettre en place des actions de réduction de son éclairage public, par exemple, et, bien, euh, et montrer que dans ses bâtiments communaux, elle est assez exemplaire, euh, ça, ça peut être une piste. Créer les conditions organisationnelles, un tout petit exemple, euh, quand on est au bureau, s'il y a un choix par défaut de recto verso pour, pour, pour imprimer, euh, voilà, on, on, a déjà, on, on se met déjà dans des conditions de sobriété. Et puis enfin, ce qui est très important dans toute démarche, c'est d'imaginer un, un récit positif qui va être porteur de progrès de transformation sociétale. Alors, on a tout de suite à l'exemple là, la, la ville de, de Los Angeles, on n'est pas dans un bureau, mais c'est pour donner l'exemple d'un récit euh, d'une ville euh, qui depuis les années 80, a confrontée en fait, à, la, à la fermeture de sa dernière mine, en fait, a mis en place une, une politique d'implication euh, culturelle euh, avec des habitants qui ont pu s'approprier à la fois leur patrimoine, leur histoire, à travers euh, euh, toute une démarche culturelle, donc je disais donc, des spectacles, des expositions, etc., et à partir de là, les, les, les habitants, les citoyens ont pu reconstruire quelque chose de positif qui les a amenés en fait, à se réinterroger doucement sur, sur, sur, sur leur avenir, leurs objectifs, et euh, ils, ont, ils ont mis en, en, en œuvre de, de, depuis lors en fait, toute, toute une série d'actions de transition énergétique et écologique avec un, un fort axe sobriété. Et puis enfin, pour finir, je vous, passais des, je vous parlais des, des passeurs de sobriété, qui sont effectivement euh, un, un point très très important euh, de, la, de, de la réussite des actions. Donc, qu'est-ce qu'on qu appelle les, les passeurs ou, Où trouve-t-on des passeurs ben, dans l'enseignement, euh, notamment euh, par le biais de l'éducation à l'environnement. Au-delà, euh, et puis euh, s'adressant également à une population euh, adulte, les du concerne l'éducation populaire. On a les agences locales de l'énergie et du climat qui mettent en œuvre pas mal d'actions euh, en faveur de la sobriété, on en parlera un peu plus tard avec, avec Chloé. Et puis, ce qu'on appelle les transféreurs, euh, que Gaëtan euh, va, va nous présenter. Les transféreurs, euh, et là je cite, je, je cite une, de, une de ces phrases, « Les individus jouent un rôle politique de transformation des organisations ». Elle va nous détailler tout ça. Et je voulais dire également, pour conclure, en deux formes de deux sortes de conclusions. La première, c'est que quelles que soient les actions qu'on met en place, ben, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire valoriser l'innovation sociale, favoriser le passage au collectif et surtout pérenniser les actions. Et je vous laisse avec cette petite Maxime, qui est tirée de, de nos, des travaux de groupe des ateliers sobriété énergétique, la sobriété énergétique, c'est pour nous un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir-faire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci euh, merci Marie-Laure. Euh, je, je vous indique que euh, vous pouvez retrouver euh, les ressources, l'ensemble des ressources, des études, des travaux euh, de euh, l'AREC, et de euh, Marie-Laure notamment, sur le site, le site web de l'AREC, que, que vous trouverez, et, mais vous trouverez aussi beaucoup de ressources sur le site de l'Institut Paris Région. Excuse-moi, effectivement, j'ai oublié de passer ma dernière slide sur laquelle j'avais mis l'ensemble des références pour retrouver euh, tous ces travaux. Voilà, mais ça, ça mis à disposition. On va, on va les mettre, tu vas nous les mettre sur le fil, sur le fil de conversation, sur le fil de questions-réponses Voilà, comme Exactement. ça on pourra… Euh, euh, les, les, les participants pourront, euh, pourront les retrouver. Euh, merci. Alors, on va euh, maintenant euh, passer euh, la parole à Gaëtan Brispierre. Alors, euh, Gaëtan Brispierre, vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Paris Descartes. Vous avez fait une thèse en chiffres. Hein, je, pr je précise que les thèses en chiffres sont cofinancées euh, par des acteurs euh, publics ou des entreprises. Là, en l'occurrence, elle était cofinancée par GDF Suez et elle portait sur les économies d'énergie dans le logement collectif. On va dire que vous êtes un spécialiste des questions énergétiques, que vous êtes un sociologue, vous aimez vous définir comme sociologue embarqué, embarqué dans la réflexion mais aussi dans l'action, comme un peu comme médiateur, médiateur entre le monde de la recherche et le monde de l'action. Donc C'est aussi pour ça qu'on vous a invité dans ce, dans ce petit déjeuner. Et vous avez créé donc en 2012... Un cabinet de sociologie qui est spécialisé dans les questions de transition énergétique et vous réalisez des études hein, principalement qualitatives, euh, même si parfois elles font appel au, au quantitatif et vous, euh, vous accompagnez euh, des acteurs euh, dans euh, cette transition énergétique, dans l'innovation, acteurs privés et acteurs euh, publics. Alors là, vous allez, on vous a invité pour euh, nous parler d'une étude que vous avez réalisée, alors, notamment euh, pour le compte de l'ADEME, sur euh, ces pratiques de transfert entre domicile et bureau, ou, ou travail, et, et, et réciproquement. Et donc, on a envie d'en en savoir plus euh, bah, sur quelles sont ces pratiques, sur quoi elles portent concrètement, qui sont ces transféreurs, et quelles sont les conditions aussi pour que euh, ces démarches, qui sont euh, parfois souvent des démarches individuelles, euh, puissent devenir collectives, puissent se pérenniser, puissent fonctionner. Voilà, on, je vous laisse la parole pour... Euh, une vingtaine de minutes maxi, et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra à la fin de l'intervention. Merci beaucoup Brigitte pour cette, euh, cette présentation, et puis, euh, et puis merci à l'Institut euh, Paris Région de, de m'avoir invité pour vous, vous présenter ces, ces travaux sur euh, les transferts de, de pratiques environnementales au domicile-travail que je mène depuis quelques années euh, avec... Euh, euh, avec un certain nombre de, de partenaires. J'ai mis leur logo sur, euh, sur la diapo. Je les, je les cite pas tous, mais, euh, mais vous pouvez les voir. En fait, pourquoi euh, euh, j'ai commencé à travailler sur ce, sur ce sujet euh, bah, C'était une intuition au départ, euh, à partir des enquêtes que je pouvais mener à la fois sur le tertiaire et puis également sur le, le logement, qu'il se passait quelque chose entre les deux euh, en matière d'écologie et, euh, et, et ce phénomène de, de porosité, de, de transfert entre la sphère privée et, et la sphère professionnelle, euh, j'avais pu le voir à l'œuvre dans, dans un autre domaine qui était la, la diffusion des, des nouvelles technologies, euh, de l'information et de la communication. Et donc on savait déjà que ça jouait euh, comme un mécanisme de diffusion de l'innovation et on avait envie d'aller voir finalement si ça, si ça jouait aussi sur... Euh, sur le plan écologique, et, et ce n'est pas forcément quelque chose de visible, hein, euh, notamment parce que les politiques publiques elles vont avoir tendance à séparer les différents euh, domaines de consommation, elles vont avoir un, un, aussi tendance à segmenter ce qui relève du logement et du tertiaire, et puis euh, elles vont également euh, plutôt s'adresser à l'individu en tant que consommateur citoyen, euh, plutôt qu'en tant que salarié. Et, et donc, ça a été dit euh, à la fois par Brigitte et par euh, Monsieur Awada, mais euh, finalement, parler de transfert, c'est euh, adopter cette vision anthropocentrée de la, de la transition écologique, euh, qui est pas la vision dominante aujourd'hui, euh, Voilà où on a plutôt on voit plutôt l'individu comme un frein à la diffusion de nouvelles techniques. Euh, non, bah là, l'idée, c'est plutôt de regarder l'individu euh, comme un vecteur de, de changement. Et donc, finalement, en travaillant sur le transfert de, de pratiques, euh, voilà, on a voulu euh, essayer de comprendre si ça pouvait être une nouvelle stratégie de changement de comportement, euh, si on pouvait s'appuyer dessus pour diffuser largement les, les pratiques environnementales dans la société. Et donc, on a mené un certain nombre de travaux. Euh, en 2018, une enquête ethnographique euh, avec une trentaine d'entretiens ça nous a permis de, de cerner cette nouvelle figure sociale du, du transféreur. Alors on a fait des entretiens, on a fait de, de l'auto-observation aussi. Là, vous voyez un extrait d'un book que m'avait envoyé une, une transféreuse sur ses pratiques à domicile. Et puis, en 2020, on a fait un sondage sur un échantillon représentatif de, de salariés. Et donc, ma, ma présentation, elle va s'appuyer sur, sur ces deux études. Alors d'abord, qui sont les transféreurs On a euh, établi quatre profils de type en fonction du sens du transfert et puis du niveau d'expertise dans le développement durable. Alors en haut, vous voyez ceux qui vont transférer de chez eux vers leur travail. Donc on a des partisans, donc ça c'est plutôt des gens qui sont très écolos, qui ont plein d'éco-gestes chez eux, et puis euh, qui vont chercher du coup à les implémenter sur leur lieu de travail. Mais on a aussi, euh, en haut à droite, des pragmatiques eux, ce n'est pas forcément des écolos revendiqués, c'est plutôt des gens qui ont une éducation anti-gaspi, ils viennent de milieux populaires, ils ont grandi en milieu rural, et finalement, ça leur semble naturel de mettre en pratique cette sobriété euh, au travail. En bas, vous avez ceux qui transfèrent dans le sens inverse, hein, et donc plutôt de leur travail vers leur, de, leur domicile. Et donc, ils ont un travail en lien avec leur développe, le développement durable, donc ça peut être... Euh, ce qu'on a appelé des professionnels, c'est à dire des experts techniques qui vont s'appliquer à eux mêmes ce qu'ils prescrivent aux autres dans leur travail. Et puis vous avez des, des gens qu'on a plutôt appelé des inspirés, donc ça c'est des gens qui ont découvert finalement le développement durable euh, dans le cadre de leur fonction professionnelle et euh, ça leur ouvre les yeux sur les, les, les possibilités de changement de pratique chez eux. Donc, ça, c'est la segmentation qualitative. Et puis, quand on a fait le sondage, on a eu une surprise. Euh, c'est de s'apercevoir que 86% des salariés se sentaient en situation de transfert. Donc, un phénomène euh, qu'on pensait relativement marginal à travers l'enquête CALI, en fait, se révèle euh, assez général. Alors, bien sûr, les salariés en sont à des stades très différents. Euh, vous voyez qu'on a seulement. <coughs> 4% de transféreurs avancés, euh, voilà, mais on a quand même 63% de salariés qui disent transférer dans, dans différents domaines. Alors pourquoi ils font ça euh, C'est quoi les motivations, les logiques euh, Alors là aussi, une autre surprise qu'on a pu avoir, c'est que finalement, le, le, le levier majeur de transfert qu'on va retrouver chez tous les transféreurs, ce n'est pas l'écologie en tant que telle, c'est ce qu'on pourrait appeler la recherche de sens euh, et le, la volonté d'un mieux-être au travail. En fait, aujourd'hui, il y a un, un mal-être euh, qui est issu d'une dissonance cognitive entre ses valeurs et ses pratiques personnelles, qui sont de plus en plus écologiques, on le sait, et puis ce que l'individu doit porter au travail. Euh, et donc le transfert va pour lui être une manière d'aligner ses sphères de vie. Euh, voilà. De, de donc on est bien dans une logique identitaire où on va chercher à rapprocher son identité professionnelle de son identité personnelle alors bien sûr il y a d'autres logiques plus idéologiques simplement participer à la conversion écologique de la société en le faisant pas seulement chez soi ou pas seulement dans un milieu associatif mais aussi dans le cadre du travail et puis on a des, des logiques qui n'ont rien à voir avec le développement durable qui sont des logiques de recherche, de convivialité au travail, parce que le transfert, ça va permettre de développer des relations hors cadre hiérarchique euh, et puis d'avoir des, des relations souvent plus transverses, plus chaleureuses. Et puis, euh, on a aussi un certain nombre de bénéfices individuels qu'on peut retirer du transfert, ce qu'on a appelé la logique instrumentale, montée en compétences, reconnaissance sociale, meilleure visibilité dans l'entreprise, voire changement de carrière ou reconversion euh, pour, pour certains transféreurs. Alors, sur l'essence du transfert, euh, bah clairement on voit que le sens dominant, c'est euh, plutôt le sens de chez soi vers le travail, donc hein, celui des salariés qui importent des pratiques euh, au travail. Bah pourquoi euh, bah Vous le voyez dans ces chiffres, le travail est en fait très en retard sur le domicile en matière d'éco-gestes. De, de, euh, on voit qu'il y a seulement 6% des salariés qui ont plus d'éco-gestes au travail que chez eux. Et donc c'est logique finalement que le sens du transfert soit plus du domicile vers le travail. Alors justement ce sens-là, euh, le transfert vers le travail, à quoi ça ressemble euh, bah, moi, je l'ai qualifié comme un processus social, un processus collectif qui part d'un individu pour aboutir à des changements dans l'organisation. Ce qui est important de comprendre, c'est que le transféreur, ce n'est pas juste un salarié qui applique des pratiques écologiques à son travail. C'est un activiste hein, qui va chercher à changer l'organisation, à changer les pratiques de ses collègues. Et donc, au départ, il y a bien une initiative individuelle. Hein, c'est pour ça que j'ai parlé de transféreur. Euh, quelqu'un qui, qui a ces pratiques-là, mais il y a un événement qui va l'amener à, euh, à chercher à diffuser plus largement ces pratiques durables au niveau de ses collègues. Donc, c'est des événements assez divers. Ça peut être euh, un déménagement dans l'entreprise, ça peut être euh, un concours d'économie d'énergie euh, euh, lancé dans l'entreprise, ça peut être euh, une démarche d'accompagnement, mais ça peut être aussi une lecture, euh, la projection d'un film... Euh, euh, écolo. il se passe quelque chose qui, qui va euh, l'ouvrir vers les autres et, et vers l'organisation. La deuxième étape du, du transfert, c'est vraiment l'étape pivot, c'est euh, la création d'un groupe de collègues issus de différents services, tous intéressés par le développement durable, et qui vont euh, finalement vouloir pro promouvoir des pratiques écologiques au niveau de leurs collègues. Donc ça peut être le vélo-taf par exemple, le covoiturage, donc, c'est des groupes informels qui vont se réunir le midi, qui vont créer un groupe WhatsApp, qui vont avoir une, une page sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et c'est vraiment une dynamique collective qui va soutenir le, le transféreur dans son action. Et euh, au sein de ces groupes, on voit qu'ils qu vont chercher à entraîner leurs collègues. Voilà, mais ça reste vraiment un groupe amateur. Euh, et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps dédié, ils n'ont pas de budget et évidemment ça limite leur impact et souvent on voit que le processus de transfert il va caler à cette étape parce que si vraiment on voulait aller à la troisième étape hein, c'est-à-dire la diffusion au niveau de l'organisation la généralisation des pratiques durables à l'ensemble de l'entreprise bah, ça supposerait de convaincre toute une série de directions de changer les règles ça supposerait d'investir dans de nouvelles infrastructures matérielles et évidemment les, les transféreurs n'ont pas euh, la légitimité hiérarchique pour faire ça et ils sont rarement identifiés et soutenus par, euh, par la, la RSE et, et les résultats du, du sondage euh, confirment bien ça hein, vous le voyez, euh, un transféreur sur deux euh, indique ne recevoir aucun soutien dans son action de transfert et quand il en reçoit c'est un soutien qui vient de ses collègues, mais pas de, de l'entreprise, ou moins, en tout cas, beaucoup moins de l'entreprise. Et euh, vous voyez que les directions RSE ou ressources humaines, qui sont a priori les principales concernées, euh, bah, elles, elles ne sont citées qu'à 7 ou, ou 6 comme des soutiens. Euh, donc là, il y a vraiment un, un levier voilà, si on veut accélérer ce type de processus. Alors j'évoque rapidement l'autre sens du transfert, c'est-à-dire quand on, on, on va chercher en tant que euh, professionnel du, du développement durable euh, à, à implémenter des, des nouvelles pratiques chez soi, ça existe, bien sûr c'est plus marginal puisque euh, ça concerne des, des, euh, voilà, des, des professionnels qui ont des métiers en lien avec le développement durable, donc ça peut être quelqu'un qui fait des audits énergétiques qui va faire une rénovation BBC, ça peut être quelqu'un qui dans, est dans le service environnement d'une collectivité et qui va installer euh, un, un compost euh, dans sa copropriété. Donc, on voit qu'il rencontre finalement les, les mêmes difficultés à, à changer les pratiques domestiques ou, ou en, en lien avec l'habitat que, euh, que ce qu'on peut étudier dans les autres études sociologiques sur le sujet. Mais par contre, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je parle d'effet de rétroaction, c'est de voir comment, en tant que professionnel, le fait de tester à titre personnel euh, dans son environnement privé euh, ses pratiques, bah, ça va avoir un effet sur sa posture professionnelle. Ça va renforcer le professionnel, ça va lui donner confiance, ça va lui donner une, une meilleure vision des problèmes sur lesquels il, il cherche à agir au travail, bah, parce qu'il aura cette double expérience, cette double casquette euh, à la fois d'expertise de, technique professionnelle mais aussi d'expérience de, personnelle, et, et, et donc ça sera plus, euh, plus fort quand il communiquera. Alors, sur quel domaine de pratique les, les transféreurs agissent Alors, un peu sur tous les, les domaines, hein, vous allez le voir, je vais passer rapidement sur chacun d'entre eux. Euh, au, au travail, euh, le, le domaine des déchets, il y a encore beaucoup de choses à faire hein, en entreprise. On, le, le tri est bien, bien mieux pratiqué à domicile qu'en entreprise. Euh, on voit aussi, c'est intéressant que euh, les transferts euh, du domicile vers le travail ce n'est pas un simple copier-coller des pratiques domestiques on voit qu'il y a une réinterprétation quand on va amener des pratiques au travail c'est le cas du, du zéro déchet qui était très en vogue au moment où, où j'ai fait l'enquête et qui au travail se transforme en, en zéro papier l'alimentation c'est euh, un terrain de plus en plus investi par les transféreurs qui par exemple utilisent le lieu de travail comme un lieu d'approvisionnement en faisant venir des paniers bio ou d'une amap, mais ça peut être aussi, euh, être, le travail peut être un lieu de production alimentaire, euh, là vous le voyez sur ces photos, alors bien sûr, ce n'est pas les quantités produites qui vont nourrir euh, l'ensemble des salariés à la cantine, mais par contre on voit que ce travail de la terre euh, nourrit les liens professionnels et donc il y a vraiment des co-bénéfices pour l'entreprise à ces pratiques euh, écologiques. L'énergie est aussi un domaine d'action euh, pour les transféreurs. Euh, on voit que c'est assez contraint quand même, hein, l'action la, au, au travail. Euh, les salariés ont peu de marge de manœuvre finalement. Euh, le chauffage, c'est un sujet très sensible, hein, la température de chauffage en entreprise. Et puis, euh, les économies d'électricité souvent viennent se, se mettre en tension avec la norme de productivité. Euh, voilà, donc les, les salariés agissent surtout dans des cadres, euh, notamment euh, CUBE 2020, hein, qui va euh, euh, voilà, donner une légitimité pour, euh, pour agir. Il y a la mobilité aussi, évidemment, qui est un sujet de transfert par essence. Euh, et on voit là souvent un décalage entre l'approche de l'entreprise qui est très techno, plan de déplacement, voiture euh, électrique, et puis les initiatives des salariés qui vont porter davantage sur le covoiturage, sur le vélo, hein, et c'est des choses qui évidemment se sont amplifiées euh, avec la crise actuelle. Le, le sondage a permis de confirmer ces résultats qualitatifs, mais aussi d'ajouter un domaine qu'on n'avait pas vu dans l'enquête qualité qui est tout ce qui est lié à la pollution digitale, et euh, qui monte vraiment en puissance ces, ces derniers temps. Quelle est finalement la portée de, de ce phénomène euh, euh, social de, de transfert, euh, bah, ce qu'on ce qu a pu observer, c'est que finalement, c'est un phénomène qui va questionner les normes sociales et culturelles euh, nécessaires de faire évoluer pour aller vers une société plus durable. Donc j'en évoque quatre. Il y a d'abord évidemment celle du cloisonnement vie privée, vie professionnelle. Ça n'a rien de naturel, c'est quelque chose qui est issu de la société industrielle et qui avait déjà commencé à être largement remis en cause par le développement des outils digitaux. Évidemment, le Covid en a remis une couche, euh, mais plus généralement, ce qu'on voit avec le transfert, c'est qu'il y a une aspiration aujourd'hui à plus de cohérence entre ces sphères de vie, euh, de perméabilité entre les deux. Deuxième norme, euh, sur la manière dont on regarde le travail, plutôt comme un lieu de production, dans lequel la consommation est encouragée pour produire plus, Or, le travail, c'est aussi un lieu de consommation à part entière et trop souvent de surconsommation. Et on pourrait mener une réflexion euh, pour modérer justement cette consommation au travail et, et le transfert est une des, des voies de cette modération. On peut se demander aussi jusqu'où le, le travail aujourd'hui n'est pas en train de devenir le nouveau champ de bataille de, de l'écologie, notamment avec cette génération des millennials, euh, née au tournant des. des des années 2000, et qui clairement aujourd'hui aspirent à s'engager pour l'écologie au travail, comme euh, leurs parents, euh, baby boomers, ont pu s'engager dans, euh, dans les années 68 euh, sur des thématiques plus sociales. Et on, on a le sentiment que finalement, les, les transféreurs peuvent constituer un sorte de groupe de pression interne euh, aux organisations pour les amener euh, vers plus d'écologie. Et puis, dernier aspect... Euh, finalement en s'appuyant sur le transfert euh, est-ce que le travail ne pourrait pas devenir une chambre d'écho puissante pour les pratiques environnementales dans le reste de la société, dans l'espace domestique, dans l'espace privé pourquoi Parce que le travail c'est un lieu de conditionnement matériel et social des pratiques vous ne choisissez pas votre environnement de travail euh, vous ne choisissez pas les règles euh, que vous devez respecter et, et donc, voilà, le travail a une capacité à, à faire tester, à faire expérimenter à une majorité silencieuse euh, ces pratiques alternatives, ces pratiques euh, écologiques. Euh, et et d'ailleurs, on voit, on a vu dans le sondage à quel point les, les, les transféreurs, les salariés euh, demandaient finalement aux entreprises euh, pour accélérer les transferts euh, des des changements assez structurels et assez puissants, la mise en place d'infrastructures, de prendre des décisions, d'abandonner les gobelets en plastique, euh, voilà, d'abandonner les poubelles individuelles, etc. C'était vraiment ce type de changement structurel euh, qui, qui, qui permettrait d'avancer. Voilà, les résultats de ce, ce travail que là j'ai présenté vraiment en synthèse, hein, c'était le jeu, sont, sont disponibles. Euh, en ligne, à la fois l'enquête qualitative et l'étage. Et... Euh, vous avez les liens dans, dans le, le diapo qui sera mis en ligne. Euh, si j'ai encore une ou deux minutes, je ne sais pas, Brigitte. Oui, oui, tout à fait. Une ou deux minutes, c'est bien parfait. Allez-y, euh, allez-y. Évoquer allez euh, euh, des, des supports de, de, de communication et d'action qu'on a élaborés avec l'équipe de recherche, euh, voilà, de type infographie, vidéo d'animation, euh, des, des fiches actions pour les, les organisations donc ça vous pouvez trouver ça aussi ce qui était intéressant c'est de voir qu'il y a eu pas mal de retombées médias autour des, des transféreurs euh, pas mal d'articles euh, bah, tout simplement parce que ça rencontre euh, une réalité sociale euh, vécue hein, euh, et, et donc il y a une, une revue de presse il y a eu des, des, des bouquins aussi qui, euh, qui évoquent ce phénomène et puis euh, ça a donné aussi l'idée à à Cassandre Joly de créer un podcast Écolo au boulot que je vous recommande, où il y a une vingtaine d'épisodes justement sur ces pratiques écologiques au travail. Et puis là, je mentionne aujourd'hui bah, tous ces dispositifs euh, qui, qui cherchent à, à susciter, à développer l'engagement des, des salariés, l'engagement écologique des, des salariés. Je ne vais pas les citer tous, il y a des syndicats, il y a des dispositifs plus numériques, il y en a qui relèvent plus du réseau, euh, il y en a qui relèvent plus de, de l'accompagnement, des ateliers, bah, euh, Chloé vous présentera euh, Bureau à énergie positive, ça fait partie de cette galaxie de dispositifs qui, qui surfent aujourd'hui sur le, euh, le phénomène du, du transfert et qui d'ailleurs souvent l'ont précédé dans, dans leur conception. Et... Voilà, la question que je me pose aujourd'hui et que j'aimerais d'ailleurs travailler avec un nouveau projet de recherche, c'est jusqu'à quel point ces initiatives individuelles de, de transféreurs sont en train de se muer en mouvement social. Vous avez un réseau qui s'est créé, Les Collectifs, qui rassemble 27 collectifs de salariés engagés pour l'écologie dans différentes entreprises, qui a publié le 15 avril dernier une tribune dans les échos. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il euh, y a une structuration sociale euh, euh, du phénomène des transféreurs avec aussi un, un syndicat, le, le printemps écologique. Euh, voilà, donc, euh, comme le disait Marie-Laure, euh, voilà jusqu'à quel point aujourd'hui, euh, ces transféreurs peuvent être une, une force de transformation politique de l'entreprise, mais aussi de la société en général. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Euh, merci euh, merci Gaëtan. Euh, les transféreurs, euh, est-ce que c'est eux qui se sont définis comme ça comment, comment vous les avez trouvés Comment vous avez constitué votre, votre, votre échantillon qualitatif Et puis, c'est aussi une question euh, qui est posée euh, euh, par un participant, quel profil plus précisément Alors vous avez parlé des, millen des millennials on pense tout de suite à, à la, aux générations, à la génération euh, plutôt des hommes, plutôt des femmes, euh, quelles catégories socioprofessionnelles Vous pouvez nous en dire un peu plus Bien sûr, ouais. Alors, le terme de transféreur, en tant que tel, qui n'est pas très beau d'ailleurs, l'invention euh, qu'on a faite parce qu'on voulait euh, personnaliser et pouvoir désigner euh, ces individus sur lesquels on a travaillé. Euh, comment on les a identifiés Eh bien, on a d'abord, on a cherché en fait euh, des individus qui mettaient en place des actions écologiques sur leur lieu de travail sans que ça fasse partie de leurs fonctions professionnelles et de leurs attributions professionnelles euh, et donc on a vu effectivement on est tombé sur ces profils de, de partisans ou, ou euh, que j'ai appelé, qu'on a appelé partisans ou pragmatiques et puis ensuite on s'est rendu compte que si on, on se contentait de travailler sur ces profils là euh, on allait avoir que des gens qui faisaient du transfert du domicile vers le travail. Et donc ensuite, on a cherché à interroger plutôt des gens qui avaient des fonctions en lien avec le développement durable pour savoir si ça les amenait à avoir des pratiques euh, écologiques chez eux. Donc c'est comme ça que méthodologiquement, on a construit cette figure du transféreur et on, on, a, on a pu trouver ces transféreurs dans notre enquête. Sur la, la question du profil... Socio-démographique, euh, l'enquête, euh, le sondage nous apporte des éléments euh, là-dessus. Euh, donc, effectivement, la, la prévalence, euh, elle est plutôt féminine, euh, elle est plutôt, mais c'est pas, il n'y a pas une, on est plutôt sur des, euh, euh, des grandes entreprises. Euh, voilà, c'est, là, il y a une, une dominante là-dessus. Euh, on est également euh, plutôt sur des fonctions qu'on pourrait appeler back office euh, c'est à dire euh, voilà, pas des gens qui sont face aux clients dans un magasin euh, euh, voilà, on est aussi plutôt sur des fonctions euh, qui ont une liberté d'organisation de leur temps de travail de circulation et plutôt aussi sur des fonctions euh, sédentaires voilà. euh, quand on est par mons et par vous bah forcément on a moins de prises sur un environnement de travail. Voilà, mais tout ça, c'est des, des tendances, euh, voilà, et donc des transferts, on en trouve dans tous les domaines, dans tous les types d'activités, euh, voilà. D'accord. Est-ce que, euh, vous dites plutôt les grosses structures, donc ça veut dire moins les petites, <rire> euh, et euh, plutôt le back-office, est-ce que, euh, est-ce que ça, ça, enfin, je ne sais pas si vous avez les éléments pour le dire, mais est-ce que ça, ça, ces pratiques, elles vont, elles vont toucher des, des secteurs d'activité très différents Et euh, est-ce qu'elles concernent, est-ce que les transféreurs, on en trouve euh, aux différents euh, euh, niveaux de la hiérarchie, je dirais Est-ce que, est que vous avez trouvé du côté euh, des, euh, CSP, euh, employés, euh, des CSP employés, des CSP ouvrières, par exemple, euh, un intérêt pour ce type de et des transféreurs qui, euh, que vous avez pu interviewer Alors, sur le, dans le cadre de l'enquête qualitative, on a travaillé très majoritairement sur des bureaux. Donc déjà, ça cadre finalement le type de, de fonction qu'on va trouver, le type d'aspect qu'on va trouver, donc plutôt cadre et puis euh, employé, euh, mais pas ouvrier du coup. Euh, voilà, et puis... Après, ce que, ce que nous montre euh, le sondage, c'est que euh, finalement, on est quand même sur des, des personnes qui ont une maîtrise euh, de leur environnement de travail. Donc du coup, euh, quand vous êtes par exemple vendeur dans un magasin, euh, bah, c'est plus difficile, ça ne veut pas dire du tout que c'est impossible. Hein. Il y a bien sûr des choses à faire, euh, mais du fait de votre, de votre position hiérarchique, euh, du fait de, de, de la présence permanente de la clientèle, euh, voilà, c'est plus compliqué de s'organiser euh, et sans, sans avoir pu l'observer, euh, j'imagine que quand on est ouvrier dans une usine, euh, c'est aussi plus délicat, euh, voilà, puisque tout est organisé autour d'une optimisation de la production, euh, voilà, donc du coup, euh, euh, oui, on trouve des transféreurs dans beaucoup de domaines. Euh, ce, qui est, ce qui était intéressant, par contre, c'est l'impact du, du mode de management euh, de l'organisation. On voit que sur des organisations très hiérarchiques, qui fonctionnent en silo, euh, moins de transféreurs. Dans des organisations beaucoup plus participatives, où l'initiative des salariés est valorisée en tant que telle, pas uniquement sur le plan écologique, hein, euh, mais aussi dans le cadre du travail même, c'est-à-dire euh, voilà, où on va vraiment partir des envies, des, des idées des salariés, des envies des salariés, on va trouver plus de transferts. Et dans, dans les, les petites organisations, euh, PME, TPE, on voit que ce qui va jouer, c'est la sensibilité du dirigeant, euh, plutôt que le mode de management. Dans une petite organisation, on a facilement accès aux dirigeants et donc, bah, si le dirigeant est euh, un peu sensible au sujet écolo, bah, il va facilement soutenir euh, les, les transféreurs dans leurs actions. D'accord. D'accord. Alors, il euh, y, y, y a deux petites questions euh, on va vous répondre un petit peu plus, un peu plus rapidement. Une sur l'impact de la crise Covid. Est-ce qu'on euh, on peut dire, on peut mesurer, on peut évaluer l'impact de cette crise sur les initiatives de transfert et puis euh, il y avait une question sur finalement qu'est-ce que ça produit, le fait de valoriser certaines personnes à l'intérieur d'une organisation, certains transféreurs, est-ce que ça peut pas produire des tensions ou euh, est-ce qu'on peut observer euh, voilà, des, des, des phénomènes un peu de, de conflit oui. à l'intérieur de l'organisation? Alors sur la première question, euh, j'aurais du mal vraiment à répondre, euh, même si on a quand même posé une question dans le sondage, mais on était on a fait le sondage en, en pleine crise et on a posé une question sur, euh, sur l'impact de la crise sur les, les, les pratiques donc on a vu effectivement que du coup les gens voulaient faire plus de télétravail et donc moins de déplacements. Euh, euh, voilà on voyait que la crise avait tendance à, à aussi sur la, par exemple le fait d'emmener son repas hein, de chez soi euh, vers le, euh, le travail etc. avait tendance plutôt à être un accélérateur de de pratiques écologiques euh, l'impact sur le transfert et sur les initiatives en entreprise on ne l'a pas mesuré après moi la question que je me pose c'est étant donné la massification actuelle du télétravail euh, et donc ça change le statut des environnements de travail finalement euh, donc qu'est-ce que ça peut produire effectivement sur ces dynamiques là ça c'est une, une belle question sur l'image des transféreurs au sein de l'entreprise euh, bah c'est assez ambivalent euh, les, les transféreurs euh, sont assez prudents euh, et c'est aussi pour ça qu'ils ne le crient pas sur tous les toits c'est aussi pour ça que les RSE ont parfois du mal à les repérer parce qu'effectivement ils, ils craignent une forme de stigmatisation euh, de la part du Partie des salariés, euh, voilà l'écolo de service quoi. Euh, donc, il donc y, a, y a une forme de retenue hein, et donc les transféreurs ont besoin aussi d'être valorisés, d'être soutenus dans leur action, justement pour, pour compenser cette, cette crainte là. Euh, malgré tout, ce qu'on a pu observer, c'est que le fait d'être transféreur amenait une, une reconnaissance sociale, une plus grande visibilité parce qu'on n'est pas seulement reconnu par rapport à sa fonction professionnelle, mais aussi par rapport à cette action-là. Et donc souvent, c'est valorisant pour les individus qui mènent ce type d'action. D'accord, merci. Bon, on reviendra à la fin de, du petit déjeuner sur l'ensemble des démarches. On va, on va maintenant présenter une démarche qui fait partie de celles, enfin des transféreurs si on peut dire, en tout cas qui s'appuient sur des transféreurs, euh, c'est celle du bureau à énergie positive. Alors, euh, on va le voir, euh, il y a des similitudes et des différences parce que ce sont des démarches qui sont organisées, euh, qui sont impulsées par, euh, par l'organisation, mais qui s'appuient néanmoins euh, sur euh, les bonnes volontés des salariés et sur leurs pratiques et sur les savoir-faire. Alors, Chloé Spitz, vous êtes chargée de projet éducation à la transition énergétique à l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. L'ALEC, c'est une association qui a été créée, l'ALEC de Lyon, c'est une association qui a été créée en 2000. C'est une association institutionnelle qui regroupe des collectivités locales, mais aussi des entreprises et d'autres acteurs, l'objectif étant d'accompagner ces acteurs dans la transition énergétique et plus largement dans la transition environnementale. Alors, vous allez nous présenter cette démarche de bureau à énergie positive que vous accompagnez dans le cadre de vos fonctions. Voilà, je vous laisse la parole. Je crois que vous avez un PowerPoint Bonjour à tous et merci pour cette introduction Brigitte. Tout à fait, je vais donc lancer le partage de mon écran. Un petit instant. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation de votre côté Alors, on voit bien, on voit peut-être le haut un peu coupé mais Ah. Alors, non ça mais ça va. Oui, je sais pas exactement si ce qui se passe. Allez-y. On... OK. Euh, donc, effectivement, euh, vous allez, comme vous allez le voir, euh, l'idée, c'est de vous présenter euh, un cadre d'action qu'on a qui s'appelle Bureau à énergie positive, euh, qui fait euh, tout à fait écho à ce qu'a présenté euh, euh, M. Brispierre, puisque ça s'appuie vraiment euh, sur ces euh, sur transféreurs. Et, et justement, là, l'idée, c'est que ce soit l'entreprise qui puisse. Euh, s'appuyer sur ces transféreurs et leur fournir d'une certaine façon le soutien et le support dont ils ont besoin pour, pour se lancer. Euh, J'avais quand même envie de remettre un tout petit point de contexte général. Très rapidement, mais simplement pour dire qu'effectivement, le tertiaire, c'est un secteur qui représente 15% des consommations d'énergie finale en France et qu'aujourd'hui, il y a une, de nouvelles lois et de nouvelles documents qui sont parus qui s'appellent décret tertiaires, qui, qui posent des obligations assez fortes aussi de baisse de consommation d'énergie dans le tertiaire. Donc ça, ça amène aussi les entreprises aujourd'hui à avoir besoin de, de se mobiliser et s'appuyer sur des salariés volontaire et avec une envie justement de démarche de transféreur, ça, ça, ça, finalement ça bénéficie aussi à l'entreprise, donc ça fait tout à fait écho. Dans le tertiaire, effectivement, le, la moitié des consommations sont liées au chauffage et 30% quand même à l'électricité spécifique pour se donner des ordres de grandeur. Un petit point d'historique sur comment est apparu ce projet de notre côté à la Lac de Lyon, c'est une démarche qui découlait d'un projet qu'on avait au départ dans le logement, et puis euh, qu'on a voulu décliner dans l'entreprise à la demande des entreprises. En fait, on avait des demandes d'entreprises pour se lancer dans des défis euh, dans ce cadre-là. Et euh, de notre expérience passée, on va dire, sur l'accompagnement au changement euh, vers les éco-gestes dans le cadre du logement, on a construit ce programme euh, au bureau, avec euh, vraiment un programme tout à fait euh, spécifique euh, qui s'adapte euh, à ce contexte-là. On a mené une expérimentation sur trois ans qui a été financée par l'ADEME et la métropole de Lyon, avec l'idée de voir aussi ce qui se faisait déjà dans d'autres entreprises. Et ensuite, on a essayé d'approfondir et de développer justement un petit peu nos outils, les déroulés, la posture qu'on pouvait avoir dans le cadre de cet accompagnement. Depuis 2018, le dispositif il a été développé. Encore cette année, enfin sur l'année 2020, on a eu un partenariat avec un chercheur en sciences sociales, Dorian Lidvin, pour nous aider à, à analyser notre dispositif, l'idée étant vraiment qu'il soit au plus juste et qu'on profite de ce temps qu'on a en intervention, qui est bien évidemment quand même limité, puisque c'est toujours compliqué de venir prendre du temps des salariés dans le cadre de leur travail, mais voilà, l'idée c'est d'aller au plus juste et en même temps d'avoir un accompagnement qui soit sur la durée, pour permettre euh, à une démarche de se développer, sachant que le gros enjeu pour nous, c'est que la démarche et l'accompagnement ne s'arrêtent pas à la fin de notre accompagnement, mais que ce soit bien aussi une occasion de, de poursuivre des actions et d'aller et euh, vers l'ensemble des salariés. Et puis après, nous, sur notre territoire, on a aussi des enjeux de massification du dispositif. Alors, ça a un petit peu été freiné, mine de rien, quand même, par le contexte sanitaire, puisque c'est pas vraiment des projets qui peuvent se mener en distanciel et en visio. Euh, ça s'appuie beaucoup sur euh, la convivialité, hein. euh, Gaëtan en a parlé aussi de, de ce besoin-là, et de, c'était des démarches qui avaient besoin de s'appuyer sur la convivialité, donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre projet, et donc on a besoin d'être en présentiel. Donc en tout cas, ça reprend maintenant, mais ça fait écho à des objectifs aussi euh, ambitieux de la part de notre collectivité euh, pour la mobilisation euh, du secteur tertiaire. Pourquoi Bureau à énergie positive Pourquoi est-ce qu'une structure accompagnée, pourquoi une entreprise, elle se lance Ce qui me semblait un, un petit peu important de préciser, même si je ne vais pas tout détailler, c'est simplement de se dire que c'est pas seulement un objectif d'économie d'énergie, mais ça, je pense que dans le contexte de ce petit déjeuner et avec ce qu'on a dit avant, vous l'avez bien, bien compris, euh, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu voit et qu'on ressent aussi, ce, ce besoin de sens des salariés, d'aligner leur identité, euh, etc., et, euh, et donc, pour l'entreprise, c'est vraiment des choses sur lesquelles elle va s'appuyer. C'est une façon de donner, euh, du coup, de la qualité au travail. Et puis, c'est aussi une façon d'identifier un groupe moteur, puisque nous, l'enjeu de la démarche, c'est de s'appuyer sur euh, une équipe de salariés qui va impulser des actions. Donc, c'est un groupe moteur, donc, donc ça veut dire que justement… Oui. Oui. Chloé, excusez moi. En fait, euh, on voit juste une partie de votre écran. Alors c'est une, une ah, partie conséquente, mais quand même, je vais je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être un problème de, de ces gênants. Alors, Alors attendez, je vais essayer de euh, débrancher parce que j'ai un double écran. Alors est ce que c'est ça qui oui, crée le, le problème parce que hier on n'avait pas ce, ce phénomène quand on avait testé. Ah, vous avez peut-être un zoom. Ouais. Un zoom? Voilà. Non, non, vous n'avez pas zoomé sur votre... votre... Pas du tout. Donc là, c'est bon. Pas du tout. Votre... Est-ce que ça va oui, mieux Oui, ça va mieux. Euh, mais si, est-ce que vous pouvez mettre... C'est-à-dire que là, on voit à la fois votre diapo et on voit la oui. suivante. Est-ce que vous pouvez... Ah d'accord, mettre... alors attendez, on va... on va essayer de reprendre. <rire> <rire> Dites-moi, voilà. c'est bon Voilà, c'est bon. Allez-y. Merci Brigitte de m'avoir prévenue parce qu'effectivement, chez moi, ça s'affichait parfaitement, donc je ne pouvais pas deviner. Euh, je reprends, je ne pense pas que vous ayez raté euh, grand-chose par ailleurs de, de mes diapos, mais voilà, Donc j'en je, étais à ce, ce panel des enjeux. L'idée pour l'entreprise, c'est d'avoir un groupe moteur sur lequel elle puisse s'appuyer aussi, justement, pour cueillir euh, cette démarche euh, qui puisse se poursuivre dans la durée et que si elle veut impulser ou, euh, ou lancer d'autres actions, elle sait vers qui se tourner dans son entreprise. Donc, ça lui permet aussi, justement, d'identifier des personnes, euh, ressources, euh, en, en interne sur sur des actions de développement durable au sens large. Euh, voilà. Et donc puis bien sûr, ça fait tout à fait écho euh, aux politiques euh, de, de, de, de responsabilité sociétale des entreprises et, euh, et ces enjeux-là. Je, je poursuis pour vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est concrètement Bureau Énergie Positive, comment ça se passe. Euh, donc un premier point que j'ai déjà évoqué, c'est le fait que ça s'appuie sur une équipe de salariés qui est volontaire, ça c'est vraiment un point clé. Euh, L'idée c'est qu'ils puissent agir concrètement pour les économies d'énergie au bureau, par la réalisation d'éco-gestes, mais pas que, on le verra, c'est aussi une façon euh, d'impulser peut-être des petits changements structurels qui, qui peuvent être nécessaires dans l'entreprise, donc c'est lié à des, euh, des actions en tout cas de développement durable. Renforcer une dynamique collective dans une démarche vertueuse, donc là, c'est vraiment cet enjeu aussi de donner plus d'élan à des envies individuelles. Donc une fois qu'on est plusieurs à les faire, évidemment, on arrive à aller plus loin. Et puis aussi, ça va permettre d'aller justement sensibiliser des salariés qui d'eux-mêmes auraient peut-être pas pris des initiatives, qui sont peut-être pas parmi les plus, les plus actifs. Mais finalement, s'il y a un élan général dans l'entreprise, ils vont quand même prendre notre train en marche. Et puis, d'améliorer la compréhension générale du fonctionnement du bâtiment. Ça, c'est un point assez important parce que, mine de rien, euh, on le voit bien dans le tertiaire euh, <rire> au bureau. On ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. Finalement, on a un thermostat dans le bureau, qu'est-ce que ça règle ou pas, comment je règle le chauffage, C'est pas très clair, euh, comment je paramètre euh, certaines choses. Euh, voilà, Il y a plein de choses qui sont tout à fait euh, obscures pour euh, les salariés. Et donc, c'est aussi l'occasion... De, de mettre ce sujet-là sur la table et de, de se faire expliquer, de mieux comprendre que, que, comment ça fonctionne dans ce, dans ce cadre de travail. En parallèle de cet accompagnement qu'on a auprès d'une équipe, on a quand même un volet de préconisation technique, sans travaux, ou on va dire de petits travaux. Euh, L'idée, c'est vraiment que notre accompagnement ne soit pas hors sol, donc on ne fait pas des interventions qui sont les mêmes euh, dans chaque entreprise, mais on réalise ce qu'on appelle un audit d'interaction. Le but étant de voir quelles sont les marges de manœuvre concrètes des salariés sur le site. Parce que vous allez avoir, par exemple, des bureaux où il peut y avoir l'éclairage qui va être tout en détection automatique. Donc, on sait très bien que c'est pas sur ce poste-là qu'il va y avoir un enjeu. Mais à l'inverse, on peut avoir encore des bureaux où il y a des lampadaires halogènes individuels dans tous les bureaux. Donc, voilà, donc ça permet vraiment aussi de de pointer euh, des enjeux comme ça et de se dire sur cet éclairage-là, ben, on peut nous euh, pointer le fait qu'il y ait des équipements euh, vétustes qui pourraient être euh, remplacés. Donc c'est aussi une façon euh, d'appuyer ce que pourraient euh, ressentir certains salariés transféreurs euh, auprès de la direction pour porter un petit peu, euh, voilà, qu'ils soient appuyés aussi sur un volet plus matériel, euh, équipement, faire euh, le, le lien avec euh, l'exploitation-maintenance, typiquement sur les enjeux de régulation, euh, l'informatique, parce qu'il peut y avoir des consignes tout à fait contradictoires, euh, type euh, « surtout n'éteignez pas votre ordinateur parce qu'on a besoin de faire des mises à jour euh, n'importe quand ». Donc voilà, donc c'est des sujets qui peuvent avoir besoin d'être traités aussi à une échelle plus large et sur lequel le salarié n'a pas toujours 100% la main. Et en parallèle, on met à disposition des outils de mesure euh, à l'équipe, donc euh, un wattmètre pour pouvoir mesurer justement l'éveil et les consommations des équipements qu'ils ont à, à disposition, parce que là aussi, on peut être sur des données théoriques, mais ça dépend beaucoup de ce qu'on a comme équipement et de, de leur âge, on va dire. Euh, les débits mètres pour mesurer les débits des robinets, est-ce qu'il y a bien des écomousseurs partout Voilà, donc l'idée, c'est que ce soit l'équipe qui soit acteur de ça et qui fasse ces mesures-là pour pouvoir ensuite faire elle-même ses préconisations et construire son plan d'action. Et bien sûr, un thermomètre sur, pour commencer à discuter de l'enjeu de la température, parce que souvent, on se bagarre pour savoir s'il si fait trop chaud trop froid et comment il faudrait réguler, sans avoir d'informations, euh, euh, on va dire un tout petit peu objectives sur la température. J'avais laissé cette euh, diapositive sur l'objectif de diffusion qui me paraissait assez importante pour expliquer qu'effectivement, nous, dans, les, dans, dans une entreprise, l'objectif, c'est d'avoir une équipe qui est composée de 6 à 15 personnes, c'était un ratio un peu global, on va dire, de fort de notre expérience en matière d'accompagnement d'un groupe, euh, parce que moins de 6, c'est pas vraiment un groupe et c'est difficile d'avoir justement une émulation collective. Et plus de 15, là aussi, le groupe va se euh, diluer et ça va, euh, la composition risque d'être trop euh, fluctuante et donc on n'arrivera pas à avoir cette dynamique-là. Donc ça, c'est vraiment euh, tiré de cette expérience-là. Et en parallèle, il y a besoin que l'équipe soit suffisamment grande, on va dire, pour qu'ensuite, quand elle veut diffuser ses actions à l'ensemble des salariés d'un site, elle puisse aller toucher justement euh, des, des personnes qui sont pas euh, déjà très sensibilisées ou très impliquées sur le sujet, mais qui sont peut-être un tout petit peu plus éloignées euh, là-dessus. Peut-être des personnes qui justement euh, font des éco-gestes au domicile, mais pour l'instant, n'avaient pas... Euh, envie ou envisager de le faire sur le lieu du travail ou, voilà, ou qui sont un petit peu plus loin du sujet. Mais évidemment que euh, l'objectif, ça ne va pas tout de suite être d'aller toucher euh, ceux qui euh, ne portent aucun intérêt euh, au sujet euh, du développement durable. Mais donc pour nous, c'est un ratio qui est important parce que ça permet de défendre aussi que dans certaines très grandes entreprises, si le site est trop gros, euh, il va peut-être falloir construire plusieurs équipes de bureaux à énergie positive et on veut derrière que ça puisse justement se diffuser suffisamment au sein de l'entreprise. Notre parcours, il se déroule sur six mois. L'idée au départ, c'est d'avoir une première étape d'état des lieux, qui est composée là aussi d'un sondage, d'un questionnaire un petit peu sur les pratiques des occupants du site. Donc là, c'est destiné à tous les salariés de l'entreprise concernée. Enfin, du site concerné, hein, parce que l'accompagnement, il se fait vraiment sur un bâtiment. On ne peut pas vraiment euh, agir sur plusieurs sites différents parce que les enjeux seraient trop, trop différents. Donc, pour une grosse entreprise, on leur demande de choisir un site d'action. Euh, et puis, donc, il y a ce premier questionnaire euh, qui va balayer un petit peu large aussi au-delà de l'énergie. Ça peut toucher des questions sur la mobilité, euh, le tri des déchets en entreprise, pour savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, euh, est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement du chauffage, euh, ces choses-là. Et ça, c'est un petit peu notre levier pour euh, la première intervention. En fait, l'occasion de présenter les résultats du questionnaire. Donc, l'idée sur cette première intervention, c'est d'avoir un maximum de salariés du site qui soient, qui soient présents, en tout cas d'inviter l'ensemble des salariés, euh, pour qu'ils puissent écouter justement ces résultats. Et c'est à cette occasion là aussi qu'on va ensuite leur présenter le projet et leur proposer du coup de faire partie d'un petit collectif qui va être accompagné sur six mois pour ensuite mettre en place des actions. Ensuite, on a cinq interventions. Euh, qui se déroule Et ce qui est important aussi, c'est que entre chacune de nos interventions, euh, l'équipe, l'objectif, c'est qu'elle se rencontre en autonomie. c'est n'est pas seulement au moment où la LEC est là qu'elle agit. On est là pour nous nourrir un petit peu le, le groupe avec euh, des apports extérieurs, que ce soit sur justement les consommations d'énergie, des enjeux du bâtiment. Euh, un point important aussi sur le fait qu'ils aient des notions sur l'accompagnement au changement, parce que des fois... <rire> Euh, pour un salarié qui a envie de mobiliser ses, ses, ses collègues, il peut y avoir des, des, des a priori et des envies assez, euh, comment dire, brutales, on va dire, de, de méthodologie. Euh, euh, on n'a qu'à afficher les noms de ceux qui font n'importe quoi ou je sais pas, des idées comme ça, un petit peu brutales. Donc on essaye quand même de leur donner quelques notions pour qu'ils puissent derrière euh, euh, que leur action donne envie à leurs collègues euh, sans euh, crier créer, pardon, des ce qu'on appellerait des phénomènes de réactance, c'est-à-dire de blocage complet des collègues sur le sujet parce que l'approche serait trop brusque. Et l'objectif final, c'est que l'équipe du coup, crée son plan d'action derrière pour mobiliser l'ensemble des salariés. C'est-à-dire que pendant l'accompagnement, ils vont commencer à mettre en place des éco-gestes à leur niveau et derrière, ils vont se poser la question de « Ok, qu'est-ce qu'on qu qu choisit comme éco-gestes un petit peu clés sur lesquels on aimerait bien mobiliser les salariés Comment on va dérouler ça ?» Euh, quel appui il faut qu'on cherche du côté de la communication euh, Est-ce qu'on a besoin d'une petite modification, d'un appui matériel de la direction Est-ce que, euh, voilà, est qu on, Comment on va s'y prendre Est-ce qu'on organise un événement Toutes ces choses-là. Et du coup, c'est ça qui va donner euh, une continuité, on va dire, à notre accompagnement euh, au-delà de notre présence. Et après, nous, on revient quand même un an après. Alors, c'est une durée un petit peu, euh, on va dire, qui peut dépendre des besoins et des contextes de l'entreprise, bien évidemment. L'idée étant de reposer le questionnaire qui avait été fait à l'ensemble des salariés pour voir s'il y a une évolution dans la réalisation des éco-gestes de la part des équipes. Et puis, éventuellement, on peut faire un petit bilan des consommations d'énergie si l'entreprise a à disposition les factures avant-après à nous fournir. Quoi. Et alors, quels sont les, les facteurs du succès de ce type de démarche alors, les facteurs du succès, il y a quand même des points clés essentiels pour que ça marche. Il faut un contexte social favorable. Euh, évidemment, on ne lance pas une équipe bureau énergie positive quand on euh, s'apprête à mettre en place un, un, plan, un plan social et euh, des licenciements euh, ou qu'il y a de très grosses tensions avec la direction, euh, une réorganisation qui stresse tout le monde. Euh, dans ces contextes-là, c'est pas la peine. Vraiment, euh, il faut quand même que les salariés puissent être sereins dans leur milieu de travail pour pouvoir se lancer sur des actions comme ça. Un autre point important, c'est que ce soit pris sur du temps de travail dégagé sur la démarche, sur le, voilà, vraiment sur du temps de travail. C'est pas, ils font pas ça euh, en plus de, de leurs heures. Euh, on n'est pas là en train d'essayer de caler ça euh, entre la, sur la pause de midi et demi à 13h30 et il faut qu'ils mangent en même temps et enchaîner derrière. Euh, ça peut euh, grignoter un peu la pause, mais il faut quand même qu'il y ait du temps de travail qui soit reconnu, disponible, mis à disposition par les managers pour leurs équipes là-dessus. Euh, sinon euh, le projet n'avance pas, ça va patiner et puis évidemment on aura du mal à, à lui donner de l'élan. Il faut aussi donc du coup une, des managers et une direction impliquée tout au long de l'accompagnement, ça c'est ce qui va permettre justement euh, derrière que ça puisse euh, prendre écho facilement dès qu'il va y avoir besoin d'un petit appui, euh, un petit équipement, euh, diffuser une communication, etc. Euh, c'est tout de suite beaucoup plus facile si quand même la direction est impliquée, donc on insiste quand même là-dessus. Après, dans le cadre de Bureau à énergie positive, vu que c'est un dispositif qui est quand même euh, financé par l'entreprise, voilà, ça, ça aide. Mais je veux dire, c'est aussi, il euh, y a quand même besoin d'un appui concret, qu'il y ait éventuellement un manager qui fasse partie de l'équipe. C'est pas, c'est quelque chose qu'on qu recommande, on va dire. Une équipe visible, ça, j'en ai un petit peu parlé avec l'enjeu de la diffusion. Et puis, euh, idéalement, un facteur clé de succès, c'est quand il y a déjà eu des initiatives antérieures. Donc, justement, s'il y a déjà eu une petite démarche, euh, euh, qui peuvent être autour de la création d'un potager ou je sais pas, n'importe quoi, euh, ça va permettre derrière de pouvoir plus facilement créer le groupe au départ et, euh, et se lancer sur cette action euh, concrète. Quoi. Voilà. Et puis idéalement, petite entreprise, euh, on a noté ça en bonus, mais c'est vrai que quand on a un petit budget, par exemple, pour des frais de bouche ou des animations, ça peut permettre de faire en sorte que le contexte de nos interventions s'apparente plus à de la convivialité quand même qu'à du travail. Et, que, euh, et donc, du coup, ça fait quand même peut-être plus envie si euh, ça, on organise un petit déjeuner de restitution des résultats du questionnaire ou si c'est en format euh, réunion euh, très sérieux, etc. Voilà. Ok. Euh, Chloé, il est 10h09, donc le temps passe. Est-ce que vous pouvez, là, vous souhaitez euh, oui. nous faire un petit retour sur une expérience particulière Bon, c'est intéressant, est que vous pouvez le faire de manière très, très synthétique Très vraiment, à tout 3 à fait. Minutes. Voilà, merci en 3 minutes euh, pas de souci, c'était simplement euh, un une, une exemple, on va dire, d'accompagnement qui avait été réalisé euh, auprès euh, d'Enedis euh, sur une base opérationnelle qui sont à Vénissieux. Donc c'est un site où il y avait 90 agents euh, et euh, quelques exemples, on peut dire, de réalisations qui avaient été mises en œuvre par l'équipe pour vous donner une idée. La pose des commousseurs sur les robinets. Donc là, on voit qu'on est effectivement sur euh, quelque chose d'un petit peu matériel et structurel. Euh, le fait de faire remonter aussi euh, des, des actions et des besoins auprès du propriétaire bailleur, parce qu'il y avait notamment un dysfonctionnement euh, sur la ventilation, donc c'est un moyen d'impulser de, des résolutions de problèmes. Et puis euh, collectivement avec, entre salariés avait été réalisé des affiches de sensibilisation et un plan de communication pour mobiliser euh, d'autres salariés. Voilà. Avec derrière des animations, des temps d'échange aussi pour euh, euh, voilà échanger sur ce sujet euh, avec d'autres collègues et ce qui était intéressant aussi c'est de voir que cette équipe là nous on appelle ça une équipe bureau énergie positive euh, eux dans ce cadre là par exemple c'était intitulé la team éco gest donc c'est une façon d'être identifié dans l'entreprise après comme comme ressource pour euh, pour conclure ce que j'aimerais quand même euh, dire alors voilà donc ça c'était un panel d'entreprises qui peuvent agir c'est pour montrer que ça, ça concerne tout type d'acteurs hein, tout simplement des bailleurs sociaux des collectivités ou des entreprises et ce qui me paraissait quand même important de ne pas rater, c'est le fait qu'effectivement, j'avais proposé à deux autres collègues d'autres agences plus basées en Ile-de-France, puisque nous, nous sommes un peu loin de vous, même si ça ne se voit pas à distance, euh, qui sont donc Jessica Jacobi-Kouali de l'APC et puis Émilie Ruffier de l'ALEC de 51 en Yvelines. Euh, qui sont présentes aujourd'hui. L'idée étant de, de, de, simplement de vous partager le fait que c'est une démarche que nous, on a impulsée sur la métropole de Lyon, euh, mais qu'on a aussi euh, transmis à ces agences-là qui vont se lancer à leur tour. Et donc, c'est bien des projets qui existent aussi euh, euh, dès demain, j'ai envie de dire, en Ile-de-France. Merci, euh, merci Chloé. Alors, bah, justement, Jessica Jacobi-Coali, donc euh, vous êtes responsable de l'animation des entreprises affiliées Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Est-ce que, euh, voilà, où, où vous en êtes à l'Agence parisienne du climat sur euh, par rapport à cette démarche de bureau à énergie positive Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, Jessica Jacobi-Quali, donc nous, on intervient sur Paris. Euh, donc, on est une agence au cas de l'énergie, euh, tout comme... Euh, euh, la LEC de Lyon et 50 quentin en Yvine et on a, on a été formé euh, en début d'année sur cette démarche euh, bureau énergie positive et actuellement on est vraiment en phase de on va dire euh, euh, lancement repérage de structures qui pourraient potentiellement être intéressées on souhaite éventuellement l'adapter, on a quand même une bonne base et voir un peu euh, sur Paris, euh, avec l'écosystème parisien, les différentes entreprises, sièges que nous avons euh, dans la capitale, comment ça pourrait être adapté. Euh, donc on espère au début 2022 euh, avoir euh, deux entreprises euh, différentes. Hein, donc on prospecte à la fois au niveau euh, des gros syndics ou encore euh, euh, ça peut être des ministères aussi ou des bailleurs sociaux qui sont aussi déjà dans une démarche euh, d'accompagnement de leurs salariés vers des éco-gestes et de formation à des ateliers euh, euh, éco-gestes. Donc euh, voilà, on est actuellement en début et en prospect. Donc, notamment si dans parmi les participants vous êtes intéressé et que vous êtes sur Paris, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à me contacter juste après. Euh, merci, peut-être que vous pouvez mettre vos, vos coordonnées, mais on les, on les retrouvera aussi euh, sur le oui, site, euh, dans le fil de, de, de questions réponses, hein, et parce qu'on comprend bien l'enjeu que de telles démarches se diffusent en Ile-de-France, c'était le, le sens d'ailleurs d'une des questions. Euh, voilà, alors il y a aussi, on a aussi une autre, une autre agence, l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, Émilie Ruffier, je crois que vous êtes aussi là, voilà, donc même question pour vous vous pouvez nous faire un petit point, euh, un petit état des lieux d'où vous en êtes. Alors, euh, donc, bonjour à tous. Donc, Émilie Ruffier de la LEC de 50 en yvelines euh, Donc, on en est un petit peu comme, euh, comme pour la pc c'est-à-dire qu'on est un petit peu en phase de, de recherche, de prospection euh, d'entreprises qui pourraient être euh, intéressées par, euh, par cette démarche. Euh, et on espère euh, lancer euh, la démarche d'ici la fin de l'année, idéalement. Hein. Ça commencera d'ici décembre. D'accord. Avec aussi une adaptation euh, par rapport au contexte territorial spécifique de votre… Oui, on va très probablement adapter un petit peu les, les outils et ce qui nous avait été présenté. Euh, oui. oui, oui. D'accord. Ok, merci. Donc, pareil, hein, vous êtes une personne euh, ressource. Vous pouvez être contacté et, et euh, on, on va mettre vos coordonnées, euh, mais vous pouvez aussi peut-être… Euh, euh, les mettre dans le dans le fil de questions-réponses. Alors, Chloé Spitz, il y avait euh, au moins une question pour vous. Combien d'entreprises vous avez accompagnées dans la métropole Combien d'accompagnateurs Combien de conseillers mobilisés Puis peut-être euh, finalement, tout bêtement, combien ça coûte oui, alors euh, j'ai commencé à répondre par écrire cette question. Euh, on a eu une douzaine d'équipes pour l'instant euh, accompagnées, puisque là ça se remet en place euh, doucement, doucement avec cette rentrée où j'imagine, comme vous, voilà, tout doucement les salariés reviennent au bureau, donc c'est le moment de, de se relancer. Euh, on est, euh, les équipes d'accompagnateurs ont évolué avec le temps, mais on va dire qu'en général on fonctionne par binôme. On est deux accompagnateurs. Euh, euh, disponible sur le sujet. Euh, et après, pour répondre à votre question, Brigitte, sur le combien ça coûte, euh, nous, sur la Métropole de Lyon, c'est un coût qui était évalué à un peu plus de 5 000 euros, euh, sachant que euh, sur notre territoire, la Métropole de Lyon euh, appuie fortement le dispositif euh, et, euh, et donc couvre une partie, prend en charge une partie du coût pour l'entreprise. C'est-à-dire que sur un coût de 5 000 euros, pour une structure publique, la Métropole prend en charge 50% du coût. Et pour une structure privée, elle en prend en charge 25%. Voilà. Et ce que j'ai n'ai pas euh, dit aussi, qui peut peut-être être intéressant, c'est de savoir que maintenant, nous, on, a, on fournit aussi une option qui s'appelle le « Coach to Coach ». L'idée étant de, de, de former les entreprises euh, aussi en interne pour que les très grosses entreprises qui ont justement beaucoup de sites, qu'elles puissent elles-mêmes par la suite former des équipes et accompagner des équipes en interne, et qu'elles n'aient pas toujours besoin de faire appel à l'ALEC. Euh, ça, ça répond simplement à des objectifs euh, voilà, de massification, on va dire, sur le territoire, vu les enjeux de sobriété énergétique, euh, même si les ALEC sont très, très motivés et mobilisés, euh, évidemment qu'on ne pourra pas accompagner des centaines d'équipes en même temps, donc euh, on essaie de faire en sorte que ça puisse aussi faire boule de neige de cette façon. D'accord. Alors, il y a une autre question qui porte sur les évolutions euh, au-delà du transfert, hein, les évolutions euh, pour, euh, des, qui, sont, qui sont impulsées par des promoteurs ou par des bailleurs pour favoriser les changements de pratiques dans l'usage des, des bâtiments. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur euh, sur ce type de, de pratiques qui sont complémentaires en fait, hein, parce qu'on voit bien qu'il faut actionner différents types de leviers que euh, voilà, il faut jouer sur tous les tableaux. Je n'ai pas bien compris la question, excusez-moi, mais dans quel contexte Je veux dire, Parallèlement aux enjeux oui. de aux pratiques de transfert, oui. euh, il y a d'autres types de d'autres changements qui sont impulsés par, par exemple les gestionnaires de bâtiments ou euh, par euh, des bailleurs euh, pour, euh, dans, dans, le, dans, le, dans le secteur tertiaire. Hein pour favoriser des éco, des éco gestes ou pour transformer un peu les, les usages dans le sens d'aller vers des usages plus, plus vertueux est-ce que est-ce que voilà est-ce que vous avez vous, vous suivez ça j'imagine vous suivez ces évolutions du côté de la lait est-ce que euh, ça fait partie des enfin vous pouvez nous en dire un peu plus ça fait partie des démarches vous suivez, est-ce que ça vient euh, en quelque sorte en complément euh, des démarches euh, de BEP, du bureau à énergie Oui, oui, alors après, euh, bon après c'est des questions euh, vastes quoi, mais c'est, après nous ça dépend, on a aussi d'autres actions vers justement les promoteurs immobiliers, etc. pour euh, pour qu'ils puissent euh, eux-mêmes euh, s'investir dans ces questions, mais plus largement, je dirais de transition énergétique et aussi de rénovation des bâtiments, parce que finalement il y a aussi un enjeu euh, sur ce point-là, c'est-à-dire que ceux qui euh, mettent en vente ou ceux qui mettent à disposition des bâtiments euh, puissent les rénover. Donc c'est aussi sur cette action-là qu'on qu a beaucoup de, de qu'on agit. Et après on est en lien euh, avec ce secteur-là, mais j'ai pas forcément de détails précis et d'exemples en tête là d'actions, d'autres actions menées. Après il y a les réseaux d'assistance à maîtrise d'usage. Moi ça me fait penser surtout à démarche démarches-là. Donc effectivement, après, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent accompagner euh, à l'assistance à la maîtrise d'usage, donc aussi dans le cadre du tertiaire, bien sûr. Peut-être compléter un petit peu, si vous voulez. Oui. Euh, oui, bah effectivement, pour dire que euh, dans le domaine du tertiaire, il y a, euh, il y a une diversité de dispositifs euh, qui existent. J'ai parlé de Cube 2020 sur lequel euh, j'avais travaillé. Donc là, c'est un concours d'économie d'énergie. Euh, entre entreprises, euh, mais qui a été également transféré dans le domaine scolaire. Euh, donc c'est Cubes, et donc ça c'est les bâtiments scolaires euh, qui euh, qui cherchent à faire un, un maximum d'économies d'énergie sur un an, avec sensibilisation des élèves, mobilisation des enseignants, des équipes techniques, etc. Euh, donc tout ça est animé entre autres par le, le CEREMA. Euh, donc ça c'est dans le domaine du tertiaire et puis dans le logement effectivement comme le disait Chloé, euh, les bailleurs interviennent surtout autour des rénovations hein, avec euh, l'enjeu euh, d'éviter les effets rebonds, hein, c'est-à-dire euh, finalement d'atteindre les objectifs de, de performance euh, euh, des rénovations mais aussi d'accompagner globalement les, les locataires euh, dans la prise en main des, des, nouveaux, temps, des nouveaux logements en rénover basse consommation ne fonctionnant pas exactement comme un logement ancien déperditif d'accord mais c'est une vaste question il y a plein de travaux là-dessus euh, euh, sur mon site si ça vous intéresse et puis euh, euh, sur le site de l'ADEME aussi il y a plein de choses Ok. Euh, finalement, si on revient à ces démarches euh, de transfert, elles sont, je dirais qu'elles sont encourageantes, enfin les résultats sont tout à fait encourageants, les démarches se diffusent, donc ça va dans le bon sens, mais ça reste assez modeste. Et euh, le bilan que... Euh, dessiné, euh, il est euh, à la fois, encore une fois, encourageant, mais euh, aussi euh, en demi-teinte d'une certaine manière. Hein. Donc ma, ma dernière question, enfin j'aimerais qu avant de, de conclure, enfin pour conclure, on, on aborde ça, c'est-à-dire en quelque sorte, comment, euh, est -ce que, comment, comment vous expliquez euh, finalement, ce, et c'est peut-être d'abord une question pour, pour Gaëtan Brispierre, comment vous expliquez ce, ce bilan euh, en demi-teinte en quelque sorte euh, Vous posiez la question de la structuration de ces initiatives de manière plus large hein, euh, et vous évoquiez des syndicats, vous évoquiez, on peut enfin, penser à différents types d'acteurs, donc où on en est dans cette, dans cette, dans cette structuration voilà. Est-ce que vous pouvez euh, euh, revenir sur, sur, sur ces points euh, Je n'ai je, pas forcément le même sentiment que finalement c'est si mineur que ça en termes de résultats. C'est ce que je pouvais penser à la sortie de l'étude qualitative, mais effectivement que le sondage montre que, Finalement, une grande majorité des personnes euh, se sentent en situation de transfert à des niveaux euh, différents. Euh, je trouve que ça montre qu'il y a en tout cas une prise de conscience largement partagée. Après, euh, le, le gisement d'économie comportementale, il, est très, il rencontre très vite un plafond. Euh, donc, euh, en changeant ses comportements à un niveau individuel, euh, on ne peut pas générer des, des économies d'énergie et de gaz à effet de serre euh, très très importantes. Euh, donc ça, on le voit bien bah, dans, dans Famille Énergie Positive, par exemple, sur lequel a travaillé Chloé aussi, où voilà, on, on atteint un plafond. Bon. Donc en fait, ça, ça pose vraiment la question des rapports de pouvoir. Et c'est pour ça qu'en fait, la structuration politique, elle est fondamentale c'est qu'en fait, euh, je pense que c'est ensuite dans la manière dont euh, ces personnes sensibilisées, impliquées sur ces enjeux-là, euh, vont pouvoir peser finalement sur les décisions euh, de l'entreprise, euh, sur la, la, la manière dont elle organise ses infrastructures, euh, voilà, sur les choix qu'elle va faire en termes de, de bâtiments, euh, d'organisation, d'achat de prestations, etc. C'est là où ça peut avoir un impact euh, important. Et puis après, il y a le niveau du dessus, c'est-à-dire les décisions stratégiques sur l'activité même de l'organisation. Et je pense que effectivement, c'est là où il peut y avoir une, un effet fondamental, c'est-à-dire, et on le voit euh, aujourd'hui, quand les, les étudiants euh, euh, de grandes écoles euh, euh, voilà, se prennent position pour dire « Nous, on ne veut plus travailler dans des entreprises polluantes. » Et donc, euh, finalement, je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de naître et, et les entreprises ont intérêt à répondre à ça euh, voilà, si, si elles veulent aussi attirer les, les talons et, et les jeunes, ce qui est vraiment un enjeu pour elles. Oui, tout à fait. Oui, quand je disais, parlais de bilan mitigé, c'était plutôt dans, effectivement, dans la capacité des institutions à se saisir de ces initiatives et de ces changements de comportement et de ces changements d'attente de, euh, de, en quelque sorte euh, des, euh, des usagers et des salariés. Euh, vous, Chloé, du côté de la métropole de Lyon, euh, quel, vous disiez vous-même, vous êtes une équipe, vous ne pouvez pas accompagner l'ensemble des entreprises, donc finalement comment se pose la question de passer à une autre échelle d'une certaine manière et de diffuser encore plus euh, ces démarches euh, euh, ces démarches euh, euh, innovantes alors oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même une capacité encore de développement assez importante. Et ce qui est délicat, c'est que pour nous, avoir la ressource interne, il faut être sûr qu'on ait des équipes à accompagner. Donc, c'est un enjeu de prospection. Et ça, c'est sûr que c'est aussi des évolutions de nos métiers. Euh, Jusqu'à il y a peu, en interne, par exemple, c'était la même personne qui pilotait le dispositif, l'animal, construisait euh, tous ces déroulé avec tous ces enjeux, on va dire... Euh, euh, pr presque de psychosociologie euh, et d'accompagnement au changement, euh, euh, d'animation d'une équipe, etc., et qui en même temps allait réaliser des actions de prospection auprès des entreprises, ce qui n'est pas du tout le même métier. Euh, donc depuis cette année, on a euh, embauché une personne justement qui fait du développement et qui a justement un profil plus de développement, parce que ce ne pas du tout les mêmes compétences, donc c'était aussi important pour nous de pouvoir séparer les deux métiers. Euh, donc aujourd'hui, ce n'est pas mon métier, par exemple, de faire de la prospection des entreprises. Je peux présenter le dispositif, mais je ne démarche pas, je ne fais pas du lien forcément dans le secteur du tertiaire. On a une personne plus dédiée là-dessus. Euh, et donc après, pour nous, il y a cet enjeu-là de promotion de l'action, euh, qui, à mon avis, a besoin d'être appuyé par euh, d'autres euh, structures. Euh, je pense, bien évidemment, par exemple chez nous à la métropole de Lyon, qui a euh, des développeurs économiques en lien avec les entreprises, etc. Donc, c'est aussi euh, dans d'autres cadres qu'il faut pouvoir euh, euh, parler de la démarche. Et, euh, et c'est sûr que si c'est seulement euh, l'ALEC ou les ALEC avec, on va dire, euh, leur petit bâton de pèlerin qui doivent aller convaincre les entreprises, qu'il faut agir, euh, c'est un petit peu délicat pour nous. Mais d'une certaine manière, c'est là où on a quand même aussi des marges de manœuvre parce que ensuite on peut quand même euh, se développer et accompagner plus d'équipes. Et derrière, c'est pour ça que pour aller encore plus loin, on a mis en place euh, du coup cette option coach-to-coach -coach, euh, dont on voit que ça fonctionne très bien parce que toutes les équipes euh, qu'on a euh, qu'on a prévues d'accompagner sur cette année, dont les accompagnements redémarrent maintenant, ont toutes choisi, toutes les entreprises ont choisi cette option coach-to-coach. -coach. Donc euh, ça montre bien que c'est quelque chose qui parle aux entreprises euh, et que ça reste des coûts assez euh, réduits pour eux, puisque l'option coach-to-coach chez nous, c'est ça rajoute on va dire 1500 euros, un peu moins de 1500 euros sur, sur la facture, pour leur permettre ensuite d'avoir à disposition tous les outils et de reproduire ces accompagnements euh, en interne. Donc après c'est une histoire quand même de temps de travail à dégager sur le sujet, hein, ça on est bien d'accord. Mais ça fait écho à ce que je disais au tout début qui, euh, qui sont les objectifs de baisse des consommations dans le tertiaire via le décret tertiaire. Donc, les entreprises ont aussi des objectifs à atteindre sur le sujet. Donc, ça, ça peut être un des leviers qu'elles peuvent actionner. Tout à fait, oui. Et effectivement, le décret tertiaire peut être un appui à la diffusion de, de ces démarches aujourd'hui. D'accord. Alors, on, bon, ben, nous sommes arrivés… Euh, à la, à la fin de leur, de leur imparti. Euh, pour, pour rappel, puisqu'il y a aussi des questions sur les ressources, est-ce qu'il y a par exemple des synthèses d'évaluation des démarches en termes d'objectifs bon, euh, Pour des, des interlocuteurs qui euh, souhaiteraient euh, bah, s'appuyer sur les démarches qui sont menées, retrouver vos argumentaires, les résultats de vos évaluations euh, sur les bureaux à énergie positive, euh, comment ils font Ils peuvent euh, aller sur le site de l'ALEC, vous contacter euh, tout à fait, je dirais euh, les deux. <rire> tout à fait, on a une page dédiée à Bureau Énergie Positive sur le site de l'ALEC. Je suis pas sûr que j'aurai le temps de vous l'afficher là euh, en direct, mais vous pouvez, voilà, vous pourrez euh, la, la retrouver facilement en tapant Bureau à Énergie Positive sur, euh, sur un moteur de recherche. Et après je reste à disposition si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à, à me contacter, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Donc, euh, ben, il me reste, euh, voilà, on arrive à la fin de ce, de ce petit déjeuner. Il me reste à euh, vous remercier euh, tous et toutes pour votre participation et puis euh, vous redire aussi que, euh, donc, euh, il y aura une synthèse qui sera faite euh, et euh, le, vous allez retrouver toutes les ressources euh, sur ce petit déjeuner sur euh, le site de l'Institut. Euh, ainsi que les coordonnées et des différents intervenants. Voilà, merci beaucoup euh, Chloé Spitz, merci Gaëtan brispierre merci Marie-Laure falc -Massé, et euh, merci aussi à euh, l'Agence parisienne du climat et euh, l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain petit déjeuner euh, d'ici euh, environ deux mois. Merci, à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci.